Salut à tous, c'est Iris, aujourd'hui on se retrouve pour euh, le troisième épisode donc, de Mastering Grand Book, portera donc sur le roaming. Euh, petite précision quant à cet épisode, il ne s'adresse pas vraiment aux débutants ou aux personnes qui sont à bas niveau, pour la simple et bonne raison que les conseils ici ne s'appliqueront pas forcément à des parties qui sont bas niveau, mais seulement à des parties qui sont platine, euh, diamant ou alors voire même en ESM. Alors on va passer rapidement sur la définition puisque je pense que tout le monde la connaît, mais roaming ça veut dire vagabonder en anglais, c'est donc plus ou moins l'action de défendre le site à l'extérieur de celui-ci. C'est probablement ce qui demande le plus de talent dans Runboy Sick, je pense, à mes yeux, et notamment au niveau du game sense, c'est-à-dire que vous devez avoir une, un très très bon game sense pour être un bon roamer. Alors pour bien commencer au roaming, il faut savoir où est-ce que l'ennemi arrive, c'est très très important. Savoir où est-ce que l'ennemi arrive, ça vous prévoit dès le départ de correctement vous positionner, et dès le départ, anticiper par où vous allez potentiellement fuir ou diriger votre roaming. Donc vous avez plusieurs éléments pour déterminer ça. Euh, le premier, c'est de regarder les cams extérieures dès la fin de phase de préparation. Ça vous permet de savoir où spawn l'ennemi, et surtout là où il ne spawn pas. Donc comme ça, vous pouvez à peu près déterminer là où est-ce qu'il va aller et là où il n'ira pas. Vous devez aussi faire attention là où est-ce que les drones sont prépositionnés, c'est-à-dire que certaines personnes vont prépositionner leur drone, ou alors elles vont commencer à droner pendant la phase de préparation, là où elles souhaitent rentrer plus tard dans la partie. Et vous pouvez utiliser ça tout au long de la partie, c'est-à-dire que si un drone vient vous voir au milieu de la partie, en fonction de la direction du drone, vous pouvez à peu près savoir où est l'ennemi. Alors c'est pas tout le temps vrai parce que des fois il a oublié son drone ou il y a d'autres raisons, mais c'est très souvent le cas. De même pour les caméras. C'est-à-dire qu'au long de la partie, les cams vont être détruites, s'il n'y a pas de drone Twitch évidemment, hein, mais au long de la partie, les cams vont être détruites sur la carte et en regardant là où elles ont été détruites ou là où elles ne sont pas détruites, vous pouvez déduire où est ce que est l'ennemi actuellement, ou où est-ce qu'il est passé, par où vous pouvez passer, etc. Ça, c'est des informations que vous devez choper personnellement au roaming. C'est assez courant que soit je demande à mes coéquipiers de faire un tour sur les caméras, soit moi-même, je prends les caméras et je regarde un peu ce qui se passe, où est-ce qu'ils sont, si je peux choper des informations comme ça. Bref, si on doit résumer ça en roaming, l'information, et comme dans beaucoup d'aspects d'un Runway 6 siège c'est la victoire. Plus vous avez l'information plus vous pouvez prévoir ou anticiper, mieux c'est. Il faut aussi, et c'est super important pour le roaming, comprendre quelle est votre réelle utilité. La réelle utilité d'un roamer c'est pas de faire des frags. Alors, c'est bien si on fait. Mais s'il n'en fait pas, c'est pas grave. La réelle utilité du roamer c'est d'occuper, et j'insiste bien sur le fait d'occuper, parce que c'est pas rester planqué derrière une table, hein, c'est d'occuper l'ennemi pendant environ 2 minutes. Si vous avez réussi à faire ça, vous avez réussi votre roaming. Donc pour maximiser tout ça, eh bien c'est tout bête, il ne faut pas avoir une mentalité où on va chercher forcément le kill, mais une mentalité où on va chercher à être menaçant, c'est-à-dire obliger l'ennemi à passer par nous ou à s'intéresser à nous. Et pour ça, bah par exemple vous pouvez créer des trous au-dessus d'une trappe Ibana, pour Denai par exemple les pellets d'Ibana, vous pouvez créer des trous de rotation qui mettent l'ennemi dans une situation d'inconfort, enfin bref il y a plein de techniques, c'est à vous de les trouver, mais le but voilà c'est que l'ennemi se dise à un moment, ok, là il y a un rumeur, il faut que j'aille le chercher, il faut que je m'en occupe, et vous votre but c'est de le faire chier le plus longtemps possible. Ah, du, du coup la question logique c'est ok comment je survie le plus longtemps possible en roaming et eh bien c'est à la fois assez simple et à la fois très très très compliqué. Bon déjà à l'avance normalement vous avez travaillé un peu la carte pour vous ouvrir des possibilités de sortie, de retraite etc. En faisant par exemple des rotations vous pouvez également demander euh, si y a un smoke shoot gun ou un mute shoot gun de faire les rotations pour vous euh, ça ça vous permet de vous aider tout au long de la partie tout au long de votre roaming. Après, dans certaines situations, seul votre game sense et votre audace permettra de vous sauver. Euh, truc tout bête contre Team Secret en prac, il me semble. Ça euh, arrivait par ma gauche, ça arrivait par ma droite. Donc j'allais mourir, c'était sûr. Je pouvais pas, je pouvais pas faire de retraite. Et la porte derrière moi était euh, fermée. La porte de la kitchen était fermée aussi, je m'en rappelle. Et ce que j'ai fait, tout simplement, bah, c'est que j'ai ouvert la porte qui était derrière moi. J'ai fait un run out et je suis arrivé dans la kitchen. C'était un peu long, c'est un peu risqué. Mais bon, du coup, j'ai survécu. Et j'avais sur le coup l'impression qu'il n'y aurait personne. J'ai eu raison, ça a marché. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'avec les informations que vous avez sur la carte, eh bien du coup, vous savez à peu près où ils sont et donc les rotations qui tiennent. Donc par où vous pouvez vous échapper sans risquer de rencontrer quelqu'un. Si jamais, eh bien, vous êtes sûr que vous allez rencontrer quelqu'un, que vous allez probablement mourir, parfois il vaut mieux tenir jusqu'à la mort une zone. Ils prendront beaucoup plus de temps à vous déloger que si jamais vous tentez bêtement de, je ne sais pas, sauter par une trappe qui est tenue par un adversaire. Et voilà. Mais pour survivre, dites-vous bien que vous avez deux alliés majeurs dans Rainbow Six Siege. Le premier, bah, c'est vos alliés qui peuvent venir en aide, donc n'hésitez pas à les appeler. Et le deuxième, et eh bien c'est le son. Par exemple, tout bête, euh, les nades, on les entend se dégoupiller. Donc, à partir du moment où vous savez que quelqu'un est en train de vous nade, ou quelqu'un va vous nade, à vous de réagir correctement. Finissons à présent sur les erreurs classiques de roaming. à mon avis, c'est le point le plus important. Première erreur, c'est de bouger trop. C'est à faire du gauche-droite, avancer, reculer, sprinter, regarder à droite, gauche, pic, pic, etc. En faisant ça, eh bien, non seulement vous n'entendez pas l'ennemi, mais l'ennemi vous entend, donc vous vous enlevez de l'information et vous en rajoutez pour l'ennemi. Ne soyez pas cette personne qui a euh, des verres au fondement, soyez quelqu'un de plutôt calme et posé dans votre gameplay. C'est ce qui vous permettra de remporter beaucoup plus de duels et de comprendre beaucoup mieux comment la partie se passe. Deuxième erreur, attendre trop dans le bac, c'est-à-dire que l'équipe adverse est en train d'exécuter et vous avez réussi à survivre jusqu'au moment où elle va exécuter, mais vous restez trop dans le dos et vous prenez votre décision trop tard ou vous avancez trop lentement pour faire votre bac. Résultat des courses, très souvent vous allez arriver, votre équipe est morte, le diffuseur est posé, vous vous retrouvez en V4, vous ne pouvez plus rien faire. Deuxième erreur, trop insister sur le roaming quand vous perdez et très souvent quand vous perdez rapidement. Alors je sais pas, à chaque fois 30 secondes où vous prenez une tête et vous avez réussi à mettre aucun dégât, il y a un gros souci dans votre roaming et ça ne fonctionne pas du tout contre l'équipe qui est en train de vous jouer. Eh C'est tout bête, soit vous faites un roaming de proximité, c'est-à-dire que vous romez très près du bon site, soit vous échangez de rôle, vous demandez à quelqu'un d'autre de roamer, soit euh, vous restez sur le site en turtle avec tout le monde, peu importe, changez quelque chose, changez éventuellement votre façon de roamer, mais ne restez pas dans l'insistance à essayer de continuer à jouer exactement le même gameplay, vous allez en fait complètement rôler la partie tout seul. Et enfin, le meilleur conseil... Euh, ne remets pas sur les maps où vous ne pouvez pas romer. Alors c'est pas vraiment vrai en ranked Parce qu'en ranked le roaming c'est très fort Parce que l'anti-roaming est très mauvais Ou la gestion des bacs est très mauvaise Mais je parle plus pour des parties ESL Ou des parties euh, qui sont euh, Dures où l'équipe est bien organisée Des choses comme ça un roaming, par exemple, sur Oregon, c'est pas forcément une bonne idée parce que c'est une rare map qui possède un anti-roaming ou un système d'interdiction de zone qui est très facile à mettre en place pour peu que l'équipe soit à un temps soit peu organisée. Il faut toujours roamer sur les cartes qui permettent du roaming. Alors ça, c'est à vous de le définir en fonction du niveau de jeu de l'adversaire si vous pouvez roamer ou pas, mais évitez grosso modo eh ben, tout simplement de faire quelque chose qui va à l'encontre même du design de la carte où vous êtes. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera à progresser sur un mois 6 sièges. Euh, je suis extrêmement content des retours que vous faites, que ce soit en commentaire, sur Twitter ou d'une manière générale. Je vous en remercie chaleureusement, ça me fait super plaisir, sincèrement. Je lis absolument tous vos commentaires et c'est un régal, donc merci infiniment, du fond du cœur. Euh, N'hésitez néanmoins pas à me suivre bah, sur YouTube, sur Twitter ou en live stream sur Twitch. Allez, tchuss